Nous allons maintenant voir la gestion du, du cadre et du rapport à la loi, ainsi que la gestion des émotions dans les troubles à expression comportementale. Souvent, les élèves qui présentent des troubles à expression comportementale vont être dans un rapport assez fluctuant par rapport à la loi. La loi, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, d'avoir des références communes. Donc, elle est valable pour tous les élèves, quels qu'ils soient. Il est important pour ces élèves d'instaurer un cadre. Le cadre, il a différentes euh, représentations. Le, le cadre, il a, il a plusieurs limites. Et c'est important aussi de s'appuyer là-dessus. Le cadre vert, donc on est dans le comportement euh, acceptable. Le cadre jaune, on est dans l'élève en classe qui va transgresser les règles de la classe. Donc le cadre jaune, ce sera à l'enseignant. Hein, ou à l'AESH bien évidemment, de rappeler les règles et de répondre à ce comportement euh, éventuellement par une sanction en lien avec les règles de la classe. Si on va dans le cadre orange, là on n'est plus soumis aux règles de la classe uniquement, on est aussi soumis au règlement de l'école. Ce règlement qui est soumis à l'ensemble des élèves de l'école, va être sous la responsabilité du chef d'établissement, ou du directeur d'école qui doit faire respecter ce règlement scolaire. Donc là, on est passé à une étape supérieure. On a donc deux niveaux. Les règles de vie de la classe qui sont définies au sein de la classe. Le règlement intérieur de l'école qui s'applique à l'ensemble des élèves et les différents lieux de l'école. Et puis, on a un, un dernier niveau, hein, le niveau rouge, qui serait la transgression des règles, j'allais dire, qui sont liées à la loi. Il ne faut pas oublier que les élèves sont aussi soumis, comme tout citoyen, à la loi et que certains élèves, il y a certaines règles qui vont nécessiter aussi de faire appel au domaine judiciaire. Je vous rappelle qu'il existe des établissements pénitentiaires pour mineurs qui accueille des mineurs dès de l'âge de 13 ans. Donc, à un moment donné, quand le chef d'établissement, il y a une transgression qui, qui concerne la loi, il va devoir faire appel effectivement au milieu judiciaire. Donc, vous voyez que les élèves sont soumis aussi à différents cadres euh, liés euh, aux différents domaines. Au sein de la classe, au sein de l'établissement scolaire, au sein de la société. Alors pour revenir sur cette notion de, de cadre, et là je vais m'inspirer d'un psychologue qui s'appelle Dominique Ginet, c'est l'idée que ce cadre, il doit effectivement être suffisamment solide pour cadrer l'élève, mais en même temps suffisamment souple pour permettre à l'élève de se construire. C'est pour ça qu'on le représente un petit peu par un ring, avec cette idée aussi d'une certaine souplesse. Un cadre trop strict on risquerait d'être dans l'autoritarisme et du coup dans un élève qui va systématiquement se heurter, s'opposer parce que ne comprend pas. Euh, S'il n'y a pas de cadre, on est dans du laxisme et donc euh, l'élève n'a pas du tout de repère et ne peut pas se construire. Donc il faut un juste milieu avec un cadre suffisamment ferme mais aussi souple à la fois. Pour que l'élève puisse s'approprier les règles, il est aussi important de réfléchir à la façon dont on va lui présenter ses règles. Et notamment, il faut que ses règles elles soient suffisamment explicites. Une des façons de rendre les règles explicites, déjà, c'est de les formuler de manière positive. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de comprendre une règle quand elle est exprimée sous la forme positive que sous la forme négative. Je vous donne un exemple. Si à l'instant je vous dis ne pensez pas à une girafe, bien, forcément, vous avez tous vu dans votre tête une girafe. Pourtant, je vous avais dit non. Alors, c'est pour ça que notre cerveau, il n'aime pas la négation. Hein. Ça nécessite d'inhiber, euh, et du coup, ça fait fonctionner, euh, ça nécessite beaucoup de compétences au niveau des fonctions exécutives. Hein. Quand quelqu'un vous dit ne vous inquiétez pas, forcément, vous allez vous inquiéter. Donc, du coup, pensons à mettre les règles, déjà, de manière positive. C'est beaucoup plus facile, déjà, pour se les approprier. Et puis surtout, quand on les donne de manière positive, on va dire à l'élève ce qu'il faut faire plutôt que ce qu'il ne faut pas faire. Euh, et c'est préférable, par exemple, aussi, de dire à un élève, plutôt que de lui dire ne cours pas, de lui dire marche. Comme ça, on lui dit ce qu'il doit faire. Parce que des fois, il y a des élèves, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça, mais ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire à la place. Donc, formuler les règles de manière explicite et positive permet à l'élève déjà de mieux se les approprier. Il est important aussi, quand on formule les règles, d'annoncer les conséquences. Alors, les conséquences négatives, mais aussi positives. Hein. Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver en négatif ou en positif. C'est important de le savoir à l'avance. Vous savez, par exemple, euh, que euh, si vous conduisez et que vous grillez un stop, vous savez que la conséquence, est que vous allez perdre 4 points sur votre permis. Vous le savez. Donc, quand vous transgressez la règle, vous le faites aussi en connaissance de cause. Donc, c'est important de connaître à l'avance aussi les conséquences de ce qui va arriver. Et euh, ces conséquences, elles sont stables. C'est-à-dire que, je parlais des 4 points du permis de conduire, c'est systématique. C'est-à-dire, vous grillez un stop, vous avez points au moins. c'est pas parce que l'agent a décidé qu'aujourd'hui c'était un point, deux points ou trois points. C'est fixe et on connaît à l'avance la conséquence. Il est important pour l'AESH de faire exister le règlement, c'est à dire qu'il ne suffit pas de le présenter une fois. Il est souvent important de le répéter régulièrement, de faire des rappels pour aider l'élève à mieux respecter euh, ses règles de vie ou ce règlement. Si le cadre est suffisamment lisible, cela permet d'éviter euh, d'entrer dans un cycle de négociations, argumentation, discussion. Euh, donc c'est important aussi que ce cadre soit euh, aussi suffisamment cohérent et pour cela, il est important aussi qu'elle ne soit pas trop nombreuse. Hein. Euh, on ne peut pas tout retenir. Du coup, c'est important de prioriser aussi les règles qui vont être indispensables. Il arrive parfois que dans certaines situations et en accord avec l'équipe pédagogique, l'AESH propose un contrat à l'élève. Donc un contrat euh, s'établit généralement entre deux personnes et il implique du coup un accord entre les deux. Euh, il se fait par écrit. La trace écrite, elle permet d'aider à la mémorisation parce qu'on peut s'y référer Autant que nécessaire. Hein. Donc le contrat il est écrit puis ça évite euh, toute discussion, tout désaccord puisque c'est explicitement indiqué sur le document. Ensuite un contrat il a une durée, c'est à dire qu'en général on va fixer euh, une période sur laquelle on va mettre en place ce contrat avec éventuellement une possibilité aussi de faire euh, un bilan euh, en cours de période pour voir s'il faut le réviser ou pas. L'idée du contrat c'est vraiment de mettre l'élève en réussite pour améliorer un comportement. Donc on n'est pas sur de la sanction, on est sur on va viser une réussite, une amélioration du comportement. Et pour cela, il faut aussi que l'élève il y trouve une motivation suffisante. D'où l'intérêt dans ce contrat de bien réfléchir à quel va être le renforçateur. Que l'élève va pouvoir obtenir parce que si c'est pas suffisamment motivant pour l'élève, le contrat ne pourra pas fonctionner. Un contrat, je le rappelle, c'est entre deux personnes donc il n'y a pas que l'adulte qui doit y être gagnant mais on est bien sur quelque chose de, on va dire, qui s'inspire de la méthode gagnant-gagnant où les deux protagonistes pourront y trouver un effet bénéfique. Les élèves qui présentent des troubles à expression comportementale vont souvent être en difficulté dans tout ce qui va concerner la gestion des émotions, la régulation de ces émotions, hein, et puis aussi la question de l'estime de soi. Alors, il est vrai que l'estime de soi, souvent, les élèves qui présentent des troubles à expression comportementale ont une très faible estime d'eux-mêmes. Hein. Euh, souvent, on les entend d'ailleurs dire euh, « je suis nul, ça sert à rien, je vaux rien ». Donc c'est vrai que c'est des élèves qui ont eu un parcours aussi de vie où finalement ils ont été beaucoup confrontés à des situations d'échec, des situations on a vu aussi de rupture. Et euh, il y a un proverbe qui dit que l'estime de soi elle se perd en litres mais elle se regagne au compte-gouttes. Donc du coup pour aider ces élèves il va falloir valoriser leur comportement. Valoriser effectivement les comportements qui vont être adaptés parce que souvent, on va être plutôt dans ces élèves sur l'aspect négatif, c'est-à-dire de pointer euh, leur comportement inapproprié. Donc là, il faut effectivement aller chercher les comportements, minimes soient-ils, euh, qui vont être adaptés pour les valoriser. Par contre, tout à l'heure, on disait qu'il était important... De séparer le comportement et l'élève, là aussi c'est important de rester factuel et, et de ne pas en rajouter, j'allais dire, de ne pas surjouer quand on valorise. C'est des élèves qui n'ont pas toujours confiance en l'adulte et si l'adulte valorise de manière un petit peu, j'allais dire, théâtralisée, ces euh, élèves ne vont pas être en confiance et, et la valorisation qu'on va leur fournir sera finalement contre-productive. Souvent, les élèves qui présentent des troubles à l'expression comportementale vont avoir un, un contrôle des émotions qui va être relativement complexe. On, on peut faire ce, ce lien un petit peu avec les, les pédales d'une voiture où il y aurait un frein et un accélérateur. Hein. Le contrôle des émotions, ça, ça implique ça. Ça nécessite de pouvoir freiner à certains moments, accélérer à d'autres. Freiner, ça sera plus le côté des fonctions exécutives, le côté du raisonnement. Et puis, j'allais dire, l'accélérateur, ce sera les émotions qui vont s'emballer. Et bien souvent les élèves qui vont avoir des troubles à expression comportementale vont être généralement sur l'accélérateur et pas être en capacité de manipuler leurs frein. De manière adaptée du coup ça va être important de les accompagner de les aider par rapport à cette gestion des émotions hein, je vous rappelle qu'une émotion elle est physiologique c'est à dire qu'on la, on la ressent mais l'émotion elle dure quelques secondes et c'est comment on va s'en servir la façon dont on va la, la gérer la première chose déjà euh, ça va être de les aider à enrichir leur lexique émotionnel. Hein. On passe pas de je suis content à je suis en colère, il y a tout un tas d'émotions, il y a tout un tas de ressentis qui peut être important de travailler avec ces élèves. Du coup, au niveau du vocabulaire, on peut euh, énormément développer tout ce qui va concerner les émotions et c'est en lien bien évidemment avec les programmes aussi scolaires euh, qu'on peut travailler cette question des émotions. Euh, il va être important aussi de les aider à visualiser pour exprimer et pour cela on peut utiliser certains outils. Je pense par exemple à certains outils qui vont permettre de visualiser les différentes étapes Généralement, quand on arrive à la colère, on peut évaluer un certain nombre de stades précédents qui vont être annonciateurs de, de ce comportement. Donc peut-être que travailler avec eux sur ces échelles de gestion des émotions hein, qui permettent de dire entre le moment où je suis calme et le moment où je suis en colère, montrer qu'il y a différentes étapes. Alors, au début, c'est peut-être l'AESH qui va positionner le curseur et petit à petit entraîner l'élève à positionner ce curseur. Celui-là, il s'adresse plutôt à des, à des plus grands puisqu'il faut lire. On peut aussi l'imaginer pour les plus jeunes avec des pictogrammes qui représentent les différentes émotions et qui permettent d'évoquer les différents stades. Alors, les élèves qui présentent des troubles à expression comportementale ont des difficultés par rapport à la gestion de leurs émotions euh, qui sont les émotions, hein, elles sont beaucoup liées à la notion de besoin, de ressenti. et du coup, ils vont être en difficulté pour ressentir celles des autres. Et donc ils peuvent être en difficulté au niveau de l'empathie. Hein. L'empathie, c'est un petit peu se mettre à la place de l'autre pour le comprendre et, du coup, ajuster notre propre comportement. Donc vous imaginez bien que si l'élève, il a déjà du mal, à travailler sur son propre comportement, ça va être pour lui encore plus difficile de se mettre à la place de l'autre et du coup d'ajuster son propre comportement. Dans les écoles, on, on voit de plus en plus euh, des outils de communication qui permettent justement d'aider les élèves à travailler sur euh, la, cette question de l'empathie et notamment le ressenti de l'autre, à la fois sur le sien et sur l'autre. Et c'est ce qu'on appelle notamment les messages clairs qui sont utilisés pour résoudre les petits conflits à l'école. L'idée du, du message clair, comme son nom l'indique, c'est que ça va permettre de clarifier euh, le message qu'on va faire passer à l'autre pour l'aider à comprendre et à s'ajuster à, à notre besoin. Alors les messages clairs, il hein, y a toute une démarche sur le site d'EDUSCOL, vous pouvez voir euh, comment on peut le mettre en place dans une école ou au sein d'une classe. Euh, L'idée, c'est que le conflit va se gérer entre les deux élèves. Hein. Donc les élèves vont souvent se mettre à part, s'isoler pour résoudre ce conflit. Le message clair, il va se décomposer en plusieurs étapes. La première étape, c'est de prévenir l'autre. J'ai un message clair à te faire et à ce moment-là, on va pouvoir s'isoler. Ensuite, on va expliquer... Pourquoi hein? euh, Quand tu fais du bruit avec ton stylo, quand tu me parles pendant que je travaille, quand tu me bouscules dans la cour de récréation, etc. Euh, dire son ressenti. Ça me. Voilà, euh, ça m'agace, ça me fait peur, ça m'inquiète, ça me dérange. Voilà, on va dire son ressenti. Ensuite, la personne va exprimer son besoin. Parce que j'ai besoin d'être rassurée, parce que j'ai besoin de calme pour travailler, parce que, etc. Et pour finir, on va vérifier que l'autre a bien compris, hein? est-ce que tu as bien compris Et ensuite, on va proposer une solution. Voilà ce qu'on pourrait faire pour euh, résoudre le conflit. Donc vous voyez que ce qui est important dans le message clair et qui va beaucoup aider les élèves à, avec des troubles à expression comportementale, c'est que la personne en face va exprimer son besoin hein, et à travers ça, euh, ça va permettre du coup de prendre en compte les besoins de l'autre et donc de faire preuve d'empathie. Pour l'élève qui a des difficultés au niveau de l'empathie, le fait que l'autre exprime clairement, lisiblement, ses besoins, ses ressentis, ses émotions. Ça va faciliter pour lui sa compréhension de la situation et l'aider pour le coup à résoudre cette situation.